Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues Et aujourd'hui dans cette vidéo, euh, je vais vous parler de mon expérience avec l'apprentissage des langues par hypnose euh, Vous savez que j'aime tester euh, plein de différentes méthodes, plein de nouveaux trucs Et donc je vais vous expliquer euh, comment ça s'est passé pour moi et euh, pourquoi j'ai abandonné cet apprentissage par hypnose Jingle Alors juste avant que je vous révèle euh, tous les détails de mon expérience avec l'apprentissage sous hypnose, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou euh, ici, vous pouvez le télécharger ici. Alors... C'est quoi cette histoire d'apprentissage sous hypnose Alors vous savez que euh, j'aime faire des semaines euh, immersives euh, à la maison pour euh, progresser dans les langues, pour entretenir, pour apprendre de nouvelles langues, etc. Et euh, j'aime bien tester de nouvelles choses pour voir un peu euh, ce qui existe, les nouveaux trucs révolutionnaires qu'on vous vend, euh, les, euh, voilà, les nouvelles méthodes, etc. Euh, j'aime bien me faire mon propre avis, donc je teste personnellement. Et donc euh, je me suis fait une, une petite euh, période immersive avec l'allemand et donc j'ai décidé d'en profiter pour euh, tester l'hypnose. Donc j'ai testé l'hypnose, en fait euh, la première chose euh, déjà qu'on vous euh, dit avec l'hypnose c'est que c'est « facile ». Oui, effectivement, on vous dit que ça va être facile parce que en fait, vous allez, je ne sais pas si vous avez vous déjà fait de l'hypnose auparavant, mais euh, l'hypnose, en fait, c'est que voilà, vous, vous mettez en mode PLS, euh, non, en mode, euh, <rire> en mode méditation, en mode relax, vous essayez, etc. Et vous êtes dans un état, euh, un état euh, pas de sommeil entre le sommeil et la conscience, vous êtes dans un entre deux en fait, et que pendant cette période, et eh bien vous allez euh, euh, écouter. Euh, des, des dialogues euh, en anglais, en, en allemand ou dans la langue que vous voulez. Moi c'est en allemand. Vous allez euh, écouter des dialogues, écouter des mots de vocabulaire, etc. Et euh, bah, dans les faits, c'est attirant parce qu'on vous dit, ben bah, oui, ça va être facile, tu as juste à t'asseoir et ça se euh, télécharge dans ton cerveau. Très bien. Euh, moi, je ne je, je suis pas contre, j'essaye. Et euh, en revanche, quand vous vous connectez euh, sur ce genre de plateforme ou avec ce genre de méthode, c'est qu'on vous dit « Alors oui, attention, tu vas faire ça, mais il va falloir le faire euh, tous les jours pendant 20 minutes. » Alors moi, je me dis « Ah, ça, ça me rappelle quelque chose. » Effectivement, c'est quelque chose que je vous dis tout le temps, c'est vraiment euh, les piliers de ma méthode. C'est que, euh, que pour... Enfin, de ma méthode ou de n'importe quelle méthode, mais... Le pilier d'un apprentissage efficace, c'est votre régularité. Donc, que vous fassiez, que vous choisissiez n'importe quelle méthode, à partir du moment où vous allez être régulier dans votre apprentissage, que vous allez vous immerger dans la langue tous les jours, eh bien, je sais que vous aurez des résultats dans tous les cas. Donc, déjà, en partant de ce constat-là, je me dis, bon, ok, il n'y a, encore une fois, rien de révolutionnaire là-dedans. C'est les principes de base pour progresser dans une langue. Donc, très bien, je sais que ça va fonctionner. Ensuite, deuxième étape, c'est que euh, voilà, tu te mets en état d'hypnose, euh, tu écoutes euh, la bande, son, etc. Et tu vas faire ça tous les jours. Alors, moi j'ai juste un petit problème avec ça, c'est que me mettre en état d'hypnose euh, tous les jours, ben personnellement, et ça n'engage que moi, c'est mon avis c'est que j'ai pas envie d'être dans un état passif en fait parce que quand j'apprends une langue et euh, c'est ce que je vois aussi avec toutes les personnes qui veulent apprendre une langue ce qui les intéresse alors effectivement c'est le résultat d'aller euh, de pouvoir parler euh, avec fluidité avec une personne mais en fait quand on apprend quelque chose vraiment la raison intrinsèque c'est que vous allez apprécier le chemin euh, c'est que vous allez apprécier surtout les, les étapes que vous allez franchir, vous allez être fier du chemin que vous allez accomplir parce que, regardez, imaginez euh, demain on vous dit, euh, vous me dites moi euh, je veux faire un marathon, alors pourquoi vous voulez faire un marathon C'est en fait la fierté d'accomplir euh, cet exploit, c'est que si par exemple demain je vous dis, allez je vous fais une piqûre magique et vous êtes capable de courir un marathon vous faites votre marathon, comment vous allez vous sentir à la fin de votre marathon Vous allez le faire mais vous serez, vous serez pas plus satisfait que ça parce que vous savez que vous n'avez pas mis les efforts derrière qui étaient nécessaires et vous n'avez aucune fierté en fait. Donc si demain, vous voulez parler anglais et que vous rêvez du jour au lendemain, vous parlez anglais, ouais, c'est bien, vous allez parler anglais, mais personnellement, pour moi, un apprentissage, c'est un chemin et en fait, il n'y a pas de destination. C'est qu'il y a différentes étapes et vous avez également la joie qui va avec. Vous prouvez que vous êtes capable de le faire et vous êtes dans un état actif en fait. Et là... Moi c'est ça qui me dérange vraiment avec l'hypnose, c'est que j'ai abandonné au bout d'une semaine, je, je ne supporte pas être comme ça en mode passive. Là aujourd'hui je ne peux pas vous dire que ça euh, ne fonctionne pas, parce que effectivement, si vous faites une séance euh, par semaine, je, peux, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Si vous le faites une fois tous les jours, oui il y a un moment où vous allez ressortir des mots de manière automatique. Et en fait aussi la deuxième dimension qui est importante dans l'hypnose, c'est en fait elle va aller chercher euh, à faire sauter... Les traumas, vous savez qu'on a à l'école, c'est ce que je vous dis à chaque fois, à chaque fois que j'ai des personnes au téléphone pour les candidatures du marathon d'anglais, à chaque fois ça revient sur la table. C'est que euh, quel que soit l'âge de la personne, on me parle toujours de l'école et ce prof là il m'a dit ceci et j'ai fait ceci donc je suis nulle en langue bla. et ces traumas restent ici. Et en fait avec l'hypnose, c'est que on va aller chercher ces blocages et essayer de les faire sauter c'est exactement ce sur quoi je travaille euh, dans les programmes avec mes élèves c'est que je les, élèves, je, les, je les aide à aller chercher tout ça à leur redonner confiance parce que pour moi il s'agit bien de ça euh, c'est bien ça le problème euh, à l'origine c'est pas la capacité à apprendre c'est simplement d'aller virer ces blocages et ces croyances limitantes je vous en parle d'ailleurs dans une autre vidéo que je vous mets ici euh, et que l'hypnose va aussi travailler en ce sens là ah oui il y a aussi ça que je voulais partager avec vous c'est que cette histoire d'hypnose on la voit en test souvent dans les et, euh, dans les écoles. Et pour moi, oui, effectivement, euh, ça va fonctionner et euh, encore plus dans les écoles. Pourquoi Parce que quand on regarde aujourd'hui euh, l'apprentissage de l'anglais à l'école, on, on le voit, c'est pas encore une fois pour critiquer euh, le système, mais quand on sort de 10 ans d'anglais euh, à l'école, on ne le parle pas. Et, et, et franchement, il n'y a rien de il n'y a rien d'agréable à aller en cours, à apprendre par cœur, à faire des exercices alors que vous n'avez pas envie. Donc forcément, si à ces gamins, vous leur dites, bah écoutez, vous allez arrêter d'écouter un prof pendant une heure euh, qui vous fait réciter les verbes et qu'à la place, vous allez mettre des écouteurs et vous allez être en, en mode PLS, vous allez à moitié dormir et vous allez écouter de l'anglais, eh bien forcément, ça va fonctionner parce que ça sera beaucoup mieux que ce qu'ils connaissent déjà. Euh, donc forcément, dans ce contexte, ça sera plus efficace. Donc, voilà, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, je vous invite, c'est à tester. Euh, encore une fois, je vous dis euh, je, je, je vous dis pas que ma, mé ma méthode est meilleure que les autres, c'est à vous de décider, c'est à vous de tester. Moi je sais qu'elle fonctionne, c'est ce que j'applique au quotidien pour moi. Donc, c'est euh, mon avis personnel sur euh, l'hypnose. Je vous invite à tester. Et euh, donc, je vous dis, euh, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà testé euh, l'hypnose, si vous avez testé d'autres méthodes, si vous avez testé des trucs euh, peut-être révolutionnaires comme on nous les vend. Euh, et euh, je vous dis, eh bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo pour que la chaîne soit de plus en plus visible et qu'on puisse aider un maximum de personnes.